Par y aller, tout donner pour la victoire, et pas y jusqu'à la victoire finale, et pas y aller, tout donner pour la victoire, et pas y jusqu'à la victoire finale. Oui, c'est nous les parisiens. Les campus sont pas préparés. L'humiliation va arriver. Ouais, de jour comme de nuit, on va les chicoter Et les gars et les meufs, même combat. Pas de concurrence, c'est le constat. Que des athlètes surentraînés pour vous défoncer. Paris arrive en force, ouais. avec sa délègue Basket, foot, rugby, volé on vit en plein rêve. rêve. Avec les arts, on est ouais. sûr de bouger la tête. Des carrés forfaits, cassez-vous, fuyez avant la branlée. Tout donner pour la victoire Et Paris aller Jusqu'à la victoire finale Et Paris aller Tout donner pour la victoire Et Paris aller Jusqu'à la victoire finale Oui c'est nous les parisiens On va retourner glitocrite Ou niquer au collégial des nanani nanana Même si le nom est pas ouf On va retourner glitocrite On a qu'un seul devoir En jaune et noir que la vie de Paris vous êtes jaloux parce que vous y êtes pas admis Collégia de 3 jours c'est passé, ça sera un aller sans retour On vient en TGV, on récupère le trophée, merci Poitiers on aura bien chouillé Poitiers le Havre, se ce Dijon au Menton, vous n'êtes pas prêt pour votre correction Campus, vous n'y croyez pas, à la complète n'existe pas Et ouais c'est déjà fini, c'est le campus de Paris On arrive calibré, ouais t'inquiète on va faire ça bien à tous vous coucher c'est nous les parisiens et paris aller tout donner pour la victoire oui. et paris aller jusqu'à la victoire finale et paris y aller tout donner pour la victoire oui. et paris aller jusqu'à la victoire finale oui. Michon, Michon